Docteur Brimaïli Diko, sociologue, enseignant chercheur à l'université des Lettres et des Sciences Humaines de Bababo. Euh, Monsieur Diko, au lendemain de l'attaque des deux villages au Niger qui a fait 100 morts, une autre attaque a eu lieu dans la localité de, de Douanzan, région de Mopti. Euh, le bilan est très lourd puisque il y a au moins une vingtaine de morts alors qu'ils célébraient un mariage. À votre avis, qui sont les auteurs de cette attaque alors, il y a beaucoup de versions qui ont circulé. Dans un premier temps, sur euh, les différentes informations recoupées, ont évoqué Barkhane. Et par la suite, il y a eu d'autres informations qui ont dit que non, c'est plutôt des hélicoptères euh, des FAMA, donc des forces armées maliennes, euh, qui ont bombardé. Donc, finalement, il y a les deux versions qui circulent. Euh, mais de plus en plus, euh, les gens s'interrogent quand même, parce qu'il y avait euh, la veille quelques patrouilles euh, des hélicoptères euh, maliens dans la zone, parce qu'il y avait un groupe terroriste euh, qui était poursuivi. Et euh, d'après les informations qu'on a pu récupérer ça et là, euh, certains de ces euh, personnes poursuivies se seraient dirigées vers la donc vers le village qui a été attaqué. Alors même si euh les Maliens ni Barkhane, personne n'a la certitude qui se sont réfugiés dans le village en tant que tel. Mais euh, comme c'est des endroits euh, enclavés, les, les pistes qu'ils ont suivies conduisaient entre euh, contre autres vers le village qui a été euh, bombardé. Donc ce qui a fait que certains ont pensé que c'est euh, les FAMA, donc les forces armées et d'autres ont plutôt dit que non, c'est Barkhane. Euh, Barkhane parce que vous savez, nous sommes dans la... Ce qu'on appelle le, le Gourma, euh, c'est une zone euh, euh, qui est infectée depuis 2012 par d'abord le Moujao, donc le mouvement pour le militantisme jihad dans l'Afrique occidentale, mais aussi euh, plus tard par la Katiba Massina, et euh, récemment il y a une, une autre Katiba qui a fait son apparition qu'on appelle la Katiba euh, du Serma. Euh, donc c'est des zones euh, occupées par des groupes terroristes depuis 2012. Euh, et on a une multiplicité d'acteurs armés. Euh, donc ça s'étend d'ailleurs jusqu'au Burkina et ensuite au Niger. Donc ce qu'on peut appeler un peu la zone des trois frontières. C'est une zone d'intervention de Barkhane aussi, euh, qui fait aussi des patrouilles, qui pourchasse aussi des... Euh, des terroristes et qui sont de temps à autre neutralisés, d'après euh, leur propre technologie. Donc, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas un communiqué euh, officiel du gouvernement malien pour dire qui est l'auteur. Donc, euh, les habitants préfèrent dire que c'était un hélicoptère euh, non identifié, mais peut-être qu'avec des analyses balistiques, on pourrait, euh, à partir des objets trouvés, savoir euh, quelle est la source de provenance. Parce qu'on peut supposer que les forces euh, armées maliennes connaissent le terrain, donc ils savent faire la différence entre, euh, entre les groupes étrangers et, euh, et, et les populations civiles, surtout que c'était une, une cérémonie de mariage, donc facilement identifiable par euh, les forces armées maliennes, n'est-ce pas Oui, effectivement, ça on peut le supposer parce qu'il euh, y a quand même un détachement de l'armée malienne à Gouazan, il y a un, un bon Mopti, euh, donc c'est varié, c'est pas loin, c'est à 260 km environ. Euh, là aussi, il y a une grande base de militaires maliens donc euh, la région de de façon générale, est une zone d'intervention de l'armée malienne, même au-delà. Donc, elle connaît assez bien la, la géographie et, euh, bon, les, les activités qui s'y mènent. Euh, J'imagine aussi que si les populations euh, se sont permis d'organiser un mariage, peut-être que les autorités locales euh, la mairie peut-être qu'il y a une mariée civile à, à, à la veille ensuite qui c'est euh, euh, euh, complété par euh, donc une cérémonie euh, euh, culturelle au niveau du village quoi euh, donc si c'est le cas bon les autorités municipales travaillent en fait de concert avec les autorités militaires. Euh, donc euh, cette bavure euh, si c'était la faute de l'armée malienne ce serait une bavure euh, très dommageable parce que c'est quand même sa zone d'intervention donc elle est supposée euh, connaître un peu le mouvement des hommes, en tout cas maîtriser, c'est là parce qu'il y a quand même le renseignement au sol donc c'est pour ça que l'autre hypothèse euh, que ce serait euh, Barkhane aussi, c'est une hypothèse aussi plausible parce que comme je l'ai dit euh, Barkhane est installée à, à gofi donc aussi c'est pas loin, c'est la même voie en fait, euh, de -en -en, vous continuez à Boni, vous allez à, à Gossi, donc c'est aussi une zone d'intervention, parce que là on n'est pas aussi loin de Tombouctou, de Douazan de on peut continuer avec la, la route de la soirée jusqu'à Tombouctou. donc c'est pour dire que oui, c'est possible que ce soit le fait d'un acteur euh, externe qui n'est pas du Mali et qui n'a pas de connaissances fines du terrain euh, bon, si c'est le cas ben, ça ne peut être que, que, que Barkhane mais encore une fois euh, il faut rester prudent parce que il n'y a pas de, de rapport officiel, donc euh, ça ne peut pas rester impuné non plus. Donc euh, les autorités maliennes seront obligées de mener des investigations pour savoir qu'est-ce que en est. Quand on entend ce type de discours, c'est-à-dire qu'on ne sait pas situer tout à fait les responsabilités, on a l'impression qu'entre l'armée malienne et la, les forces barkanes, il n'y a aucune collaboration, et ça, c'est pas normal. Bon, vous savez, le déficit de collaboration a été signalé et les différentes manifestations au Niger, au Burkina et au Mali euh, pour dénoncer la présence française, c'était un peu pour dénoncer justement cette présence de Barkhane, bon, ce déficit de collaboration avec les armées nationales et c'est pour ça que euh, le président Macron était obligé d'initier le sommet de, de Pau, donc il y a un an maintenant, euh, pour clarifier la position des uns et des autres et donc à l'issue de mais euh, beaucoup de résolutions étaient prises. La plus importante, de mon point de vue, c'était une meilleure coordination des actions entre Barkhane et les armées nationales. Donc, quand on parle de meilleure coordination, veut que la France, elle-même, reconnaissait que Barkhane euh, ne travaillait pas beaucoup avec les armées nationales, même si c'est vrai qu'il y a eu des opérations ponctuelles entre Barkhane, l'armée malienne, entre Barkhane, l'armée burkinabie, entre Barkhane, l'armée nigérienne, euh, Barkhane restait beaucoup plus libre dans ses mouvements. quoi. Et les, différentes, les différents accords de coopération militaire qui ont été signés entre la France euh, et euh, le Burkina, la France et le Mali, la France et le Niger, aussi donné la possibilité à Barkhane de neutraliser, euh, comme ça c'est leur expression, euh, des de présumés terroristes sans pour autant être poursuivis euh, par qui que ce soit. Donc s'il y a ce genre de basure bon, c'est regrettable, euh, mais euh, oui, ça, ça traduit un déficit de collaboration. Et comment expliquez-vous que malgré la présence des forces armées internationales au Sahel, la situation dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest n'a jamais été aussi désastreuse Les actes de violence sur les populations civiles se poursuivent, sans trêve et, et, également, et jamais dans, dans l'histoire du Sahel, euh, les populations n'ont été si pauvres, si affamées et si instables alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est une menace diffuse. Vous savez, il n'est sur le problème de personne qui est terroriste, qui ne l'est pas, qui est djihadiste qui ne l'est pas. Euh, nous sommes dans des zones déshéritées parce que ces violences-là se déroulent dans des zones enclavées et aussi beaucoup plus dans les zones frontalières qui ont été délaissées par les différents États euh, du Sahel. Et c'est des zones où il y a eu très peu d'investissements, où les populations vivent de part et d'autre. Ce sont pratiquement les mêmes populations Peul, qu'on va retrouver ça et là, les mêmes populations euh, soirées, qu'on va retrouver ça et là, euh, mais dans lesquelles les différents États n'ont pas beaucoup investi. Et comme c'est le Sahel, donc la plus-humidité aléatoire, les gens vivent de l'élevage. Et les différentes sécheresses de 73 et 84 ont paupérisé davantage les populations. Les populations la population a été laissée pour compte. Et dans ce contexte, euh, d'autres acteurs armés, euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique, sont arrivés et euh, ont ravivé euh, les tensions qui étaient là et souvent certains conflits qui existaient à l'intérieur de communautés, mais aussi entre les, les, les communautés. Donc ces conflits euh, intracommunautaires et intercommunautaires ont été instrumentalisés euh, dans certains endroits par des groupes extrémistes violents et donc ce qui a euh, multiplié donc la violence. Maintenant, cela s'ajoute, bien entendu, le trafic de drogue, le trafic d'armes, euh, voire même le trafic de, de, de migrants, parce que vous savez, c'est des zones aussi de passage des migrants pour aller vers Agadez, pour aller en, en, en, en Libye, vers des Tamaracèdes, pour continuer jusqu'au Maroc. Donc, euh, lorsque les États euh, sont incapables d'arriver à assurer euh, les services de base, bon, les populations se sentent frustrées. Et donc, quand ils sont captés par des d'autres acteurs. Euh, bon, c'est finalement parce que je ne dirais pas tout le monde, mais euh, chacun peut euh, trouver son compte dedans parce que malheureusement avec euh, l'arrivée des armes aussi, les différents états se sont repliés euh, en tout cas les représentants des états se sont repliés dans les grandes villes. Euh, si on prend le cas par exemple de gouan dont on parlait les autorités sont peut-être représentées à douze en ville, mais quand vous descendez dans le cercle, ben, vous ne voyez que rarement quelques patrouilles. Euh, donc c'est des zones de laisser pour compte. Et lorsque euh, l'acteur légitime de violence, donc l'État, est absent, bon, les individus sont tout organisés en milices, en groupes d'autodéfense pour se rendre eux-mêmes justice. Donc ça, ça conduit à des exactions. Et Malheureusement, les actions des armées sont des actions très peu coordonnées, parce qu'il y a la le G5 Sahel qu'on a mis en place, mais le G5 Sahel elle, souffre euh, d'un problème de coordination, mais aussi un problème de ressources. Euh, et c'est pour ça que il y a beaucoup de, euh, de, de de personnes qui demandent de plus en plus à ce que l'aménagement ait un mandat plus robuste ou bien, qu'on réduise l'effet de l'aménagement pour orienter ses moyens vers le G5 Sahel. Et ensuite, qu'il y ait surtout une vraie collaboration entre les armées nationales et la force barkane Bon, je pense que la France a voulu corriger ça à travers Takuba, mais là aussi, ben, les Européens euh, sont peut-être plus disposés à envoyer des hélicoptères euh, et peut-être à, à financer des opérations, mais personne n'est prêt à envoyer ce soldat euh, mourir euh, au Sahel. Et la France déjà a perdu plus d'une cinquantaine de, de personnes euh, entre 2013 et maintenant. Donc, ça, tant que la stratégie va être seulement sécuritaire, euh, malheureusement, on, on va continuer à écouter les communautés euh, bon, macabres. Depuis oui. 2012, les forces internationales sont dans le Sahel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réponses internationales et régionales ont, ont échoué pour atténuer euh, l'escalade de la violence et de l'insécurité alors, ce qui est sûr, euh, oui, échoué, oui, l'échec est clair. C'est-à-dire que 2012, pour le cas du Mali, l'insécurité était circonstruite dans les régions du Nord. Euh, bon, maintenant, depuis 2015, le centre du Mali est devenu l'épicentre de la violence et, en plus du centre du Mali, l'insécurité s'est glissée vers le Sahel occidental, c'est-à-dire euh, la frontière malienne avec la Mauritanie. Et Bamakoumem a été attaqué à trois reprises. La région de Sikasso a été attaquée à Koumendeba, Fakola, euh, Donc aujourd'hui, le Mali ne contrôle peut-être qu'un quart de son territoire. Donc c'est vrai qu'il y a une extension du champ de l'insécurité. Et euh, les violences contre les femmes euh, sont quotidiennes. Les embuscades, de même contre Barkhane, euh, même la a payé un lourd soumis parce qu'elle a perdu plus de 204 personnes au Mali. Bon, c'est pour dire que la vérité, c'est que la réponse militaire a montré ses limites. Elle est nécessaire, certes, mais elle peut avoir un effet pour que si, euh, il y a une meilleure coordination des opérations entre Barkhane et les armées nationales, mais surtout que si euh, l'Union européenne et les, en tout cas les autres petits acteurs acceptent de renforcer les G5 Sahel de réduire les moyens de l'aménagement, parce que l'aménagement, avec son mandat actuel, a déjà montré ses limites et ne servira pas à grand-chose. en devoir de transport aérien, bien entendu, et des actions humanitaires, ça et là, et des actions euh, éventuellement de production de rapports sur les droits humains. Mais euh, la vérité, c'est qu'il faut arriver à combiner euh, la lutte antiterroriste, donc militaire, mais aussi avec les actions de développement. Vous êtes dans des localités, aujourd'hui je parle le cas de Farabougou, dans le nord-est de la région de Ségou. Nous sommes dans le centre de Mali, euh, qui est assiégé depuis le 6 octobre par euh, les groupes armés. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Les récoltes sont arrivées, personne ne aller au champ pour récolter. Et si on prend euh, la zone exondée de la zone mopti les Badiagara, Bakas, euh, Koro, euh, depuis cinq ans, il y a des localités qui n'arrivent plus à cultiver certains champs. Donc l'insécurité, oui, euh, c'est beaucoup plus étendu. Euh, et ce qui est plus grave, c'est que la population elle-même sauto organisent en tout cas en, en, en l'absence de, de capacités des de, de femmes et donc des partenaires de Mali à juguler la les... sécurité donc s'organise dans des milices aujourd'hui ce sont ces milices là qui euh, non seulement arrivent à parvenir à sécuriser tant soit peu la population mais qui aussi elles mêmes tombent dans des exactions telles qu'on a vu à Ouagadougou que font les forces armées internationales Parce que le Sahel est quand même euh, encerclé par, euh, par les forces étrangères, françaises, euh, belges, américaines. Mais on a l'impression que personne ne veut faire quelque chose concrètement. Bon, vous savez, que font les armées internationales Les armées internationales, le problème, c'est que le Sahel est trop vaste. Vraiment trop vaste. Si je prends le cas du Mali, déjà, c'est 1,241,000 carrés. Le Niger est un peu plus grand que le Mali. Donc le Niger déjà, euh, le, le, le Mali en soi, c'est l'Allemagne, la France, la Belgique qui est Donc euh, bon, les forces internationales sont insuffisantes. Et puis euh, comme elles collaborent très peu avec les forces nationales, euh, ils, elles n'arrivent pas en tout cas, à avoir le résultat escompté. Donc euh, elles font tant soit peu. Bon, elles ont réussi à tuer quelques leaders, tels que Bague, Moussa, euh, entre Antongo et Menaka, qui étaient présumés auteur de quelques attaques de Jura et d'autres localités de Nampala, etc., euh, Indelman. Euh, bon, même s'il si n'y a pas eu d'enquête pour le prouver véritablement, Ensuite, bon, il y a eu quelques arrestations, ça et là, et puis de temps en temps, quelques communiqués pour dire qu'on a neutralisé 20-15 terroristes. Mais la vérité, c'est que les terroristes sont euh, aujourd'hui plus forts. Ben, ils ont réussi par exemple à faire libérer des 101 prisonniers un euh, présumés terroristes euh Donc aujourd'hui, euh, la victoire est plutôt dans le camp des, des terroristes parce que c'est eux qui euh, arrivent à est une grosse épine dans les pieds à la fois des États sahéliens, mais aussi de Barkhane, et de la force Kakuba, la force européenne.